La nuit, nuit, nuit j'aime la, la, la vie et la je Hola Laetitia de BrainCulture.tv. Il y a un temps pour tout. Un temps pour aimer. Un temps pour se brosser les dents. Un temps pour se mettre en colère. Un temps pour appeler ta mère et un temps pour mourir c'est ce qu'on nous dit c'est ce qu'on nous chante il n'y a pourtant qu'un seul temps le passé n'est plus le futur est déjà là dans le présent un présent rempli de sourires d'enterrements, de cuites de caresses d'expropriations de fusillades très rapprochées et de distanciation sociale très éloignée les paradoxes multiples et entiers d'une humanité perdue sur les chemins du mortifère, euh, sur les chemins de la vie. Parce que rien ne nous décharge, rien ne nous libère, ni la consommation qui nous enfonce les pieds dans le ciment matériel d'une société en déclin, ni l'amour qui n'a rien d'amoureux. Mariage, organisation du partage des biens, divorce, organisation de la séparation des biens, Appartenance, propriété. Le monde nous exonère de notre spontanéité. Le monde se moque de notre sensibilité au monde. Le monde, c'est toi aussi. C'est nous. Et on a honte. Honte d'aimer librement. Tu as même honte de t'aimer doucement. Tu as honte de pleurer, de montrer ta fragilité, de la dire. Tu as également honte de pour tous celles qui le feraient. La société nous exonère de notre humanité. Exonération d'empathie, cristallisation d'égocentrisme individualiste, exaltation du sur-nous, loin de toi. Tu es avec les autres, la société. Et on exonère, on décharge, on dispense, on affranchit. Mais de quoi On dispense de s'aimer, on affranchit la violence, on décharge la colère, on exonère la pensée. Je t'accuse, toi, celle qui écrit, toi, c'est lui qui écoute, de blesser l'humanité en te perdant dans les méandres de tes affections, de préférer consentir à souffrir pour te sentir en vie que d'avoir le culot d'exister. Ne nous exonérons pas de respirer, sinon on va perdre la. La nuit, j'aime les 50 de toi, j'aime la vie, j'aime la vie, j'aime la vie, j'aime la vie, j'aime la C'est la vie, Ça la vie, j'aime la vie, j'aime la vie, J'ai sur pause. <rire> j ai, j ai quand j'aime <rire>